We'll C'était super bien, en fait c'était un bon rythme, ça fait un an et demi que je suis ici et je n'avais jamais vu des endroits, certains endroits que j'avais jamais ouais. vu et donc c'était fantastique, c'était vraiment bien. Ok, tu arrives d'où euh, J'arrive de Montréal en fait. On va découvrir euh, au cours des prochaines semaines et aujourd'hui on a, on a pu voilà, prendre un peu un bon bol d'air, rencontrer des gens sympas euh, avec euh, des bons guides qui sont là et qui, euh, qui ont réussi à faire concilier sport et culture. Et donc là, j'ai couru avec Elodie. Alors Elodie, toi, tu es pas de Toulouse. Non, pas de Toulouse. Alors d'où tu viens, Elodie Je viens de Picardie. Et donc en fait, je suis là pour le boulot euh, cette semaine. Et j'ai découvert, découvert hier euh, dans Metro News l'article de Toulouse Business School avec leur projet. Donc euh, d'habitude, je cours toute seule. Et là, euh, c'était l'occasion de découvrir la ville et puis de courir avec euh, des personnes que je ne connaissais pas. Donc euh, vraiment, le projet est très très sympa. Et j'espère que ça va continuer comme ça. La prochaine fois que je reviens à Toulouse, il euh, n'y a pas de souci. Et, J'espère que ça va être bien. Alors, est-ce que tu as l'habitude de courir dans, dans les villes où tu s'arrêtes pour ton oui, boulot oui. oui, régulièrement. Donc, euh, ça me permet de découvrir la ville. Parce qu'en euh, général, je ne connais pas du tout. Donc là, par exemple, la semaine prochaine, je m'en vais sur Strasbourg. Donc, je euh, <rire> vais euh, partout ça, comme ça. ça. Ok, super. Merci beaucoup, Elodie. <rire> Ciao. à bientôt. <rire>